Hey Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur mon métier de libraire. Je vous avais demandé sur Insta, sur Twitter de me poser quelques questions, voilà. 4-5 personnes ont participé, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé les questions plutôt par ordre de cohérence par rapport à tout ce que je vais développer. Et puis bah ben voilà, je vais vous répondre I'll be, I'll be here. Petite piqûre de rappel avant ça, donc moi de base je suis libraire depuis on va dire presque 4 ans maintenant. J'ai bossé 7 mois en grande surface spécialisée dans un espace culturel d'une enseigne très connue. Ensuite il y a eu un break d'un an ou un an et demi je sais plus et je suis revenue en apprentissage en région parisienne dans une librairie spécialisée en bande dessinée et là à l'heure actuelle ça fait un an que j'ai fini mon apprentissage et que je suis toujours en SPBD mais dans une autre boutique. La première question qu'on m'a posée, c'est quelles études il faut faire pour devenir libraire Alors pour ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque vous pouvez être libraire sans avoir fait d'études spéciales. Voilà <rire> Allez, salut Libraire, c'est un métier que vous pouvez faire sans diplôme. Un bon moyen de rentrer dans le domaine, c'est tout simplement de faire des stages dans des librairies. Soit l'été, soit en début d'année, de moyenne entre janvier et août, c'est la meilleure période pour faire des stages en librairie. Vous observez, vous apprenez, et puis voilà. Sachant que si vous vous débrouillez bien, un stage, ça peut déboucher sur un CDI. Et pour tout ce qui est job étudiant et job à temps partiel en librairie, ça se fait aussi. Après, je pense que cela, ça se fait plus dans les grandes surfaces spécialisées, genre PNAC, Cultura, Leclerc et compagnie. Après je peux me tromper mais je pense que plus la boutique qui est titre on va dire, aussi bien en mètre carré qu'en nombre d'employés, et moins il y a quand même de chances que vous soyez embauché pour ce type de contrat. Après ça peut arriver, hein, les congés maternité, les congés maladie, machin, ça peut toujours arriver qu'on cherche à temps partiel et compagnie, mais dans l'ensemble vous avez quand même plus de chances d'avoir ce type de boulot dans de très grandes librairies, voilà. Alors attention, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de faire d'études pour devenir libraire, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire ou qu'en faire ça sert à rien. Dans l'ensemble, si vous avez fait un apprentissage ou une licence ou quelque chose comme ça, ça vous, ce sera a toujours un avantage, on va dire, pour se faire embaucher, surtout si vous avez fait un apprentissage. En général, les employeurs, ils aiment bien ça, ils savent que normalement vous avez été formé, donc vous avez forcément plus de chances de trouver un emploi, en tout cas stable et long, durable. Moi, je suis passée par l'apprentissage et c'est ça qui m'a ouvert les portes du métier. Donc je suis allée à l'INFL à Paris qui s'appelle maintenant l'école de la librairie. Vous, vous pouvez donc passer un brevet professionnel de libraire qui est un diplôme avec une valeur académique équivalente au bac. Si un jour vous voulez que je vous refasse une vidéo spécialement sur l'école de la librairie et tout ça, et l'organisation, comment ça se passe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je développe pas puisque c'est pas le sujet de la vidéo. Sinon si vous préférez faire un parcours d'études classique aussi bien bah parce que ça vous rassure, ça rassure vos parents. Faire des études sur le long terme ça vous dérange pas, et peut-être que vous voulez un bagage académique un peu plus solide, voilà, pour bifurquer ou faire d'autres choses après, ce qui est tout à fait compréhensible. Vous pouvez faire soit un DUT qui est aussi en deux ans en information communication, option métier du livre et du patrimoine par exemple, ou alors il existe aussi des licences pro métier du livre, voilà. Je vous déconseille la licence de lettres si vous voulez vraiment être libraire, puisque c'est plus une licence qui va vous emmener vers des métiers académiques de type professeur, chercheur, ou je sais pas. En tout cas, moi je sais que j'avais tenté la licence et je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne filière et que je ne pouvais pas bifurquer en métier du livre, ce qui me paraît assez aberrant. Mais en tout cas, en 2016, on pouvait pas. Je pouvais soit aller en histoire, soit en philosophie. Sauf que, bah, il n'y a aucun des deux qui m'intéressait. Et comme j'avais pas envie de perdre 3 ans de ma vie à étudier des choses qui ne m'intéressaient pas, enfin, bien sûr, il y avait des matières qui m'intéressaient et que j'avais trouvé géniales. Mais dans l'ensemble, je voyais pas l'intérêt de faire 4 heures de philo par semaine pendant 3 ans. Et puis encore moins du grec ancien pendant 3 ans, franchement. <rire> Je savais que c'était pas par là que je voulais aller, donc c'était pas la peine. Je vous conseille plutôt la licence ou licence pro métier du livre, le DUT, information communication, ou si vraiment vous voulez faire un truc plus généraliste, parce que vous êtes pas sûr sûr de vouloir être libraire, vous pouvez faire, je pense, une licence en commerce ou un DUT de commerce, je pense que ça existe. Par un BTS commercial, je sais qu'on reçoit pas mal de stagiaires aussi qui sont en BTS commercial. Vous pouvez faire également une licence dans les métiers de l'édition, hein, je pense que c'est pas trop compliqué de bifurquer de libraire à édition. Enfin bref, j'espère que je vous ai donné deux bonnes pistes. En revanche, si vous êtes pratiquement sûr que vous voulez être libraire ou en tout cas sûr et certain que vous voulez tester ce métier-là dans un premier temps, que vous n'avez pas spécialement la patience ou l'énergie pour faire de longues études et que vous voulez commencer à gagner votre vie le plus tôt possible, je vous conseille très fortement de partir en apprentissage du coup. Sachant qu'il n'y a pas que l'école de la librairie, il y a aussi une école qui est à Laval qui s'appelle Luco, si ça n'a toujours pas changé de nom. Mais hormis ces deux-là, je ne sais pas vraiment s'il y a d'autres établissements qui proposent des apprentissages dans le métier du livre. Voilà, Renseignez-vous, cherchez, vous trouverez certainement des réponses. Ensuite, on m'a posé une question qui est plutôt légitime et que je trouve intéressante. Est-ce que tu arrives à dissocier les lectures pour le boulot et les lectures plaisir. Et je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je commence à réussir à le faire mais il m'aura fallu bien deux ans, deux ans et demi. Et même encore là c'est pas encore gagné à 100%. Dissocier les lectures qu'on fait de notre côté pour le loisir et tout ça. Et les lectures qu'on fait assez rapidement tout ça d'un point de vue professionnel c'est Vraiment pas facile. Parce qu'une des raisons qui nous pousse à devenir libraire en général, plus souvent, bah c'est tout simplement qu'on aime lire. Mais en vérité, c'est en fait comme tout, quand vous aimez quelque chose, c'est super, mais... En abuser, bah on finit par faire une espèce d'overdose, on bloque, on n'y arrive plus, on veut plus voir des livres en peinture parfois, moi ça m'est arrivé tout le mois de décembre 2021, je voulais pas entendre parler de livres, je n'ai rien lu. Alors que pourtant j'adore lire, hein, vous voyez, mais c'est normal, comme toute bonne chose en fait, quand on en abuse, et ben voilà. C'est comme manger trop de chocolat, à un moment ça donne mal au ventre. Et c'est vrai que faire la part des choses, encore plus dans mon cas où que je suis, bah, je fais des vidéos sur internet et je parle de livres sur internet, il y a aussi cette pression du « ah mais j'ai lu ça, ça, ça, ça pour le travail, est-ce que j'en parle en vidéo Est-ce que je le note dans mon bullet journal Est-ce que j'en fais un retour ?» Parce que du coup, je peux vous dire que ça grimpe hyper hyper vite, qu'on devient très vite en retard dans nos avis lecture, etc. et qu'on finit par se dire, mais comment je vais faire, je vais plus m'en sortir, qu'est-ce qui va m'arriver Donc pour répondre à la question précisément, j'arrive un peu à le faire. J'ai pas envie de dire que j'y arrive complètement, j'arrive un peu à le faire. La facilité que moi j'ai, c'est que déjà, dissocier les romans et les bandes dessinées manga, c'est assez facile, vu que je bosse en ce PBD, j'ai... voilà. Pour ce qui est des mangas et compagnie, j'ai développé, on va dire, une méthode. Je me mets de mon point de vue d'acheteuse en librairie, et je me dis, les mangas que j'embarque le soir avec moi, que je pourrais m'acheter en flânant en librairie, parce que c'est des séries que je suis, ou parce que ça m'intrigue vraiment, je considère que c'est des lectures loisirs, et tout ce que j'embarque vraiment pour jeter un œil par curiosité, et je me dis que, en tant que lectrice, j'aurais pas forcément acheté ça en flânant en librairie, je me dis, ok, ça c'est de la lecture professionnelle, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Et tout ce qui est lecture professionnelle maintenant, j'essaye de pas les noter sur l'ivradique ou des trucs comme ça. Enfin, même si j'ai pris le temps de les lire en entière et tout ça, j'essaye vraiment, à moins d'avoir eu peut-être un très gros coup de cœur dessus inattendu, j'essaye de pas les noter et de juste pas de les oublier, mais de les mettre dans un coin en mode, ok, ça c'était la lecture pour le travail, je ne considère pas que ça fait partie de ma vie de lectrice lambda, et je l'ai mis dans un coin de ma tête juste pour la librairie, pour le conseil, etc. Je suis obligée de faire ça parce que sinon, comme je vous l'ai dit, bah en fait on se noie sous une pile de livres littéralement. Là franchement c'est comme si j'avais une cinquantaine de livres que j'aurais pu ou dû vous présenter depuis plusieurs mois, mais est-ce que j'ai le temps de le faire Non. Et l'énergie pas forcément non plus. Du coup j'essaie vraiment de garder que l'aspect lecture loisir pour la chaîne, etc. Et ce qui est aussi dur pour moi c'est de devoir faire des lectures rapides et en diagonale de certaines œuvres, juste pour avoir au moins une idée de quoi ça parle, de comment c'est construit, etc. Euh, pour moi c'est un peu une torture de faire ça parce que déjà j'ai une mémoire vraiment merdique donc je peine parfois à me rappeler de livres ou de BD que j'ai vraiment vraiment adoré simplement parce que j'ai une mémoire qui, qui voilà. Donc alors quand je lis rapidement et en diagonale, mais moi j'oublie en quelques jours en fait. Si je lis un truc trop vite et trop rapidement je pourrais pas en parler en librairie, ce sera presque comme si je l'avais pas lu. Et du coup, bah, finalement, ça revient au même que de ne pas le lire. Donc, ouais, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de repérer des mots clés dans une lecture pour me rappeler un peu du contexte, des personnages et tout ça. Et avec les mots clés, j'arrive à refaire le lien de ce que j'ai lu et à me rappeler un petit peu. Donc voilà comment j'essaye de me débrouiller, même si j'y arrive pas tout le temps. En plus, j'aime pas non plus lire en diagonale parce que des fois, je me dis qu'on peut être surpris par la fin ou qu'on pense vraiment que la lecture allait comme ça et qu'en fait, il y a peut-être un truc, un moment, ça change. Enfin voilà. Et ouais, j'ai l'impression d'un peu bâcler mon travail en fait quand je fais ça, mais en même temps, j'ai vraiment pas le choix. Parce que BD ou non, en fait, vous vous doutez bien déjà que pour les romans, un libraire, il a pas le temps de tout lire, mais en vérité, en BD non plus on a peut-être plus de temps que les libraires généralistes et compagnie de lire, mais on n'a pas non plus tout le temps qu'il faut. Il y a quand même 5000 bandes dessinées par an qui sortent, et on n'a pas le temps, humainement parlant, de lire 5000 bouquins. Enfin, vous voyez, c'est logique. Et... Enfin bref, on, je, dis, je bifurque un peu, mais c'est pour vous expliquer un peu que séparer lecture loisir et pro, c'est pas forcément facile et évident. Mais que oui, c'est possible, hein, bien sûr. Moi, je commence à le faire, puis avec l'expérience, avec le temps, on finit par trouver ce qui nous convient comme rythme et comme façon de faire. Moi, là, je pense que je suis sur la bonne voie, pour trouver ma méthode et, et voilà on m'a également demandé si en tant que libraire on avait des réductions sur les livres heureusement que la réponse est oui quand même chaque boulot est censé avoir on va dire ses petits privilèges et bah ben, le privilège du libraire c'est d'avoir des réductions pour ma part là où je suis j'ai 30% de réduction sur mes achats à livres et franchement c'est quand même vraiment pas mal 30% je, voilà, je, je m'en plains pas quoi sachant que de ce que j'ai constaté dans les grandes surfaces spécialisées ils sont moins généreux je vais pas commencer à juger les autres, je suis mal placée, mais voilà. Moi je sais que beaucoup de gens que je connais, qui ont bossé dans des grandes surfaces spécialisées, ils avaient en moyenne 20 à 25% de réduction. Moi dans mon ancienne librairie j'avais 35% de réduction, je pense que c'est la plus haute qui puisse exister et que perso j'ai eu. Et là je suis à 30, ce qui est pas mal non plus, franchement c'est pas non plus dégueulasse. Mais je pense que la moyenne, voilà, c'est aux alentours plutôt de 25-25%. On va rentrer dans une catégorie un petit peu anecdote de travail, de clientèle et compagnie. D'abord on m'a demandé si j'avais une anecdote qui me mettait en joie concernant mon expérience de libraire. La réponse est que j'en ai pas une en particulier parce que j'ai une mémoire de merde, <rire> je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas J'arrive pas à me rappeler d'un truc précis, je vais donc faire plutôt une anecdote généraliste. Moi, ce que je préfère dans mon métier, qui en tout cas me met le plus en joie, c'est quand un client revient et me dit, oui, alors vous m'avez conseillé ça, et franchement, j'ai adoré, est-ce que vous avez autre chose alors là, mais là, c'est un peu mission accomplie quoi. C'est comme en vidéo quand je vous conseille des trucs ou quand je fais des lettres lecture et que vous dites Ouais, j'ai envie de le lire maintenant ou Ouais, j'ai lu ça grâce à toi. Forcément, quand ça vous a plu, on est content. Et ben, être libraire, c'est pareil, franchement, c'est ma grande joie. C'est un client qui revient, trop content d'un truc que je lui ai conseillé. Et le mieux encore, c'est quand c'est des parents qui reviennent et qui me disent Oui, vous avez conseillé ça à ma fille ou à mon fils, c'est euh, il ou elle a adoré. Est-ce que vous avez autre chose Voilà. Et quand les enfants sont là aussi et qui disent « ouais, j'ai trop aimé », enfin franchement, <rire> vraiment j'adore, j'adore rendre les gens heureux <rire> De manière un peu croustillante on m'a demandé la meilleure et la pire anecdote avec des clients et bah là je vais vous faire un peu la même réponse que précédemment, j'ai pas d'anecdote précise en tête, rendre les clients heureux, rendre les enfants heureux, enfin voilà. J'ai peut-être un petit exemple à vous donner, c'est quand on a reçu les One Piece Tom 100 collector, pour ceux qui avaient eu la chance de recevoir leur exemplaire, on passe, en fait on passe des coups de fil à ma boutique pour prévenir les clients qu'on a des trucs de côté pour eux, et il y a un client que j'ai appelé justement pour ce One Piece collector et franchement il était trop Ému, genre il était là, « Ouah, non mais c'est vrai, vous l'avez eu !» Et je l'ai entendu mais hurler au téléphone, je crois qu'il a, il a sauté en fait de joie, et il a fait « waouh mais c'est incroyable Merci, merci beaucoup <rire> !» Et j'étais là, « Mais non, mais c'est trop rigolo, c'est trop mignon, quoi !» Enfin, c'était quelqu'un de mon âge, je pense, et franchement, j'étais là, oh non, mais j'adore les gens. Du côté des pires anecdotes, eh ben, j'ai eu la chance de pas avoir trop de mauvaises expériences, même s'il y a toujours 2-3 clients un peu relous qui viennent de temps en temps. Je vous jure que les clients qui se prennent pour les rois du monde, c'est insupportable, qui croient qu'on est à leur service et que tout leur est dû, vraiment. Puis en plus, moi, quand on me fait chier, on me fait chier. Hein. Je sais être commercial, mais à un moment donné, si ça déborde, je dis ce que je pense, voilà. On a un client à la boutique que j'ai peut-être vu 3 ou quatre fois depuis un an qui est, qui est vachement angoissant. C'est un vieux monsieur qui vient en fait avec sa liste imprimée de tous ses achats qu'il a fait dans la boutique depuis le début, enfin depuis qu'il a son compte client en fait. Du coup ça fait beaucoup d'achats et à chaque fois qu'il vient on passe une demi-heure avec lui parce qu'il veut être sûr de machin, de bidule, des fois il veut qu'on lui réimprime cette liste. début d'année il nous a fait chier parce que pour vous dire que les relations clients, c'est vachement fatigant, rien que d'en parler ça me fatigue. En décembre, on a énormément de monde à la boutique, on doit être super speed, on a plein de choses à faire. Donc ce monsieur, il y a deux titres qu'il a achetés et qu'on a dû oublier de mettre sur son compte client. Enfin je sais pas, c'est passé à travers les mailles du filet malheureusement. Et du coup, il est venu pour nous dire qu'il voyait pas ses trucs sur la ses listes d'achat, mais qu'il était sûr qu'il les avait achetés, machin bidule. Donc nous, bah voilà, on essaye de vérifier évidemment, ça apparaît pas sur son compte client. Mais lui, il a le chèque, il a la date et machin, donc bah... Nous, on le croit, tu vois. Enfin, Pourquoi il mentirait là-dessus Il n'y a... a pas de raison. Sauf que forcément, vu que c'était pas sur son compte client, ça allait pas être pris en compte pour la remise fidélité qui tombe tous les 10 passages en caisse. Il trouvait que c'était scandaleux, que que c'était pas normal, qu'il venait, mais qu'il était vraiment déçu, qu'il allait retourner à la FNAC. Enfin, il est venu trois fois nous faire le même numéro, en fait. Je pense que c'est peut-être l'âge et qu'il commence commencé à être sénile, ou alors il est juste relou, c'est peut-être les deux mélangés même, mais nous on s'est excusés, on a dit oui, on est désolé, euh, Bah voilà, on n'a pas fait exprès, tu vois, une gourde du mois de décembre, parce qu'on est submergé. C'est voilà, on est des êtres humains. Mais vraiment, il nous a saoulé pour ça, parce qu'il s'était pas sur son historique d'achat et qu'il voulait qu'on modifie, qu'on ajoute, tu vois, à sauf sauvegarde historique. Enfin, vous-même, vous savez, on ne peut pas modifier un historique. On ne peut pas changer le passé, limite, tu vois. On ne peut pas rajouter des achats alors qu'il vient de pas de les faire. Enfin, ça paraît logique, en fait, mais lui, il comprenait pas. On avait beau lui expliquer, il ne veut rien comprendre. <rire> c'est insupportable. Et il trouvait ça scandaleux, sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est que ces achats qu'il a fait pour sa remise client, ça représentait environ la somme d'un euro cinquante. Donc, ce monsieur nous fait littéralement chier parce qu'il va lui manquer un euro cinquante sur sa remise fidélité. Vraiment tout ce temps et cette énergie de dépenser à essayer de lui expliquer les choses, de répéter la même chose 20 000 fois, de lui faire comprendre que non c'est pas possible et oui on est désolé mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Et ça représente qu'un euro cinquante de toute manière, ça veut pas rentrer. Du coup un jour avec mon collègue on en avait marre, il lui a littéralement donné un euro cinquante de la caisse. <rire> c'est pour vous dire où on en était, normalement on fait pas ça tu vois, mais là ce mec juste on en pouvait plus. Et je vous jure que s'il revient pour nous refaire ce numéro, je vais très bien lui rappeler qu'on lui a donné en liquide, vraiment. Et puis vraiment, s'il veut aller voir ailleurs, retourner à la FNAC, mais il n'y a pas de problème, gars, vas-y. C'est vraiment l'exception à la règle qui vraiment générait un peu de crise d'angoisse à chaque fois. Mais dans l'ensemble, sinon, j'ai quand même de la chance pour avoir eu des collègues et amis qui ont dans des FNAC ou des trucs comme ça. Les... J'ai eu des droits, des anecdotes clients, mais les gars, je vous jure. Est-ce que les humains sont vraiment des humains Des fois, je me pose vraiment cette question, c'est... Enfin, bref c'est pas mon histoire celle là mais waouh on m'a demandé quel était le meilleur et le pire dans le métier de libraire pour moi le meilleur c'est toujours la relation client voilà les bonnes relations clients bien sûr et aussi à titre personnel il y a un truc que j'adore faire c'est les rendez vous représentants les représentants c'est ceux qui viennent en fait nous présenter au nom d'édition ou de groupes d'éditeurs des nouveautés qui vont paraître sur les mois à venir donc en général par exemple si j'ai un rendez vous au mois de mars c'est pour bosser le catalogue de ce qui va sortir en mai-juin-juillet ou juin-juillet-août, ça dépend. En gros, on bosse avec presque une saison d'avance ce qui va sortir, et là c'est le moment bah, où qu'on fait un peu notre shopping du libraire quoi. Ils nous présentent ce qui va sortir, les nouveautés machin, et nous on est content de voir ce qui va arriver, des choses qu'on aime, des séries qu'on adore, des suites qu'on attend, des rééditions qu'on attend depuis des années, et genre on a l'info en exclu, wow Et on choisit nos quantités de ce qu'on va commander, de ça machin bidule, voilà, de ce qu'on veut, et puis on fait même, Enfin moi je fais mon petit shopping, hein, voilà, interforum. Ils ont les romans de chez Lumen et compagnie, et bah moi je des fois je prends un petit roman comme ça je fais vas-y tu m'en mets un ce sera pour moi <rire> voilà et sinon pour moi le pire c'est <rire> les cartons je pense qu'en dehors du métier c'est vraiment pas la chose à laquelle on pense quand on pense au métier de libraire mais vraiment être libraire en fait c'est être euh, préparateur de commandes et manutentionniste parce qu'on passe notre temps dans les cartons soit les défaire soit les faire pour renvoyer des trucs, on reçoit les nouveautés, on reçoit aussi le réassort, donc les trucs qu'on a vendus, qu'on a recommandés, et puis bah on remet tout en rayon, et on place tout. Et tous les jours, voilà. C'est vraiment fatigant, surtout de septembre à novembre, alors là c'est le mois du cauchemar quand vous êtes libraire, enfin quand vous êtes commerçant je pense en général, mais libraire en particulier aussi c'est... quand tu reçois 50 à 60 cartons par jour, je dis bien par jour pendant pratiquement deux mois, je peux te dire que tu ne veux plus en voir en peinture et que t'es un peu traumatisé arrivé à la fin de l'année. Selon tes conditions aussi, bah tu passes tes journées à te baisser, à t'accroupir, à ranger des trucs, à tirer des réserves. Pour mon cas, puisqu'on a des doubles, des tiroirs à double fond. Enfin bref. Donc, tu tires sur le dos, tu forces sur les jambes, machin, les escaliers pour aller dans la salle de pause et aller dans la cave. Donc, tu montes, tu descends, en plus, tu passes la journée pratiquement tout le temps debout, tu vas de roue dans la librairie. Pour moi, c'est l'aspect physique qui est le plus dur en librairie. C'est vraiment fatigant. Moi, c'est quelque chose qui commence à me peser. Pourtant, j'ai que 27 ans, mais je suis pas sportive, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'ai pas une grande énergie et. Le travail, c'est la santé, c'est un très gros mensonge. Franchement, c'est... Non, <rire> c'est pas vrai. Ouais, c'est vraiment un métier fatigant, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, principalement. On m'a demandé si je me voyais toujours libraire dans 5 ou 10 ans. La réponse est que je ne sais pas. Dans 5 ans, j'ai envie de dire probablement, mais je suis même pas sûre. Et dans 10 ans, je suis encore moins sûre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit précédemment. Libraire, c'est un métier fatigant et je commence déjà à fatiguer au bout de 4 ans les gars. En plus moi je suis pas la seule, comme plein de parisiens j'ai le trajet à faire et moi comme je suis à 50 minutes de ma librairie, 50 minutes de transport deux fois par jour, c'est aussi fatigant, c'est parfois même plus fatigant en fait qu'être sur place. Et... et si je suis encore libraire, soit je serai encore en spé BD ou alors en spé manga ou alors j'aurais rebougé en généraliste parce que je vous avoue que les romans, bah ça me manque. Mais sinon, même en dehors de l'aspect fatigue, euh, libraire, moi ça a toujours été mon plan B. Donc si j'ai la chance d'ici 5-10 ans de réaliser mes projets, on va dire, moi voilà, je me... vous savez peut-être que je me suis un peu remise à la photo. Je fais plein de choses à la fois, enfin j'ai aussi un... écr... l'écriture d'un livre, un projet, donc euh, ça je sais que c'est sûr que dans 5-10 ans j'en vivrai pas, ça c'est clair. Mais sinon, voilà, j'aimerais bien réaliser mes projets, on va dire, euh, prioritaires ou alors être auto-entrepreneuse parce que j'en ai marre de bosser pour les autres. C'est souvent, c'est très rare que ce soit bien rendu, si vous voyez ce que je veux dire. Et même si j'adore lire et que j'aime bien le métier de libraire, ça restera toujours mon plan B, mon plan surtout, on va dire, de sécurité financière, parce que bah, il faut bien gagner sa vie, on a des factures à payer les gars. Donc voilà, même si c'est un métier que j'apprécie beaucoup et que bah, si dans 5-10 ans bah, je suis toujours libraire, je ne serai pas non plus malheureuse, tu vois. Mais si je peux ne plus l'être, ça me va aussi. Moi j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de faire plein de choses et j'ai du mal déjà à me projeter sur une semaine, voire parfois sur un week-end. Vous imaginez bien que j'ai du mal à me dire « ouais ok, je vais faire ça pendant 15 ans, super ça me va ». Surtout au même endroit, en fait, je me vois mal faire la même chose exactement pendant 10 ans. C'est juste d'y penser, je trouve ça absolument cauchemardesque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, vraiment. Et Certains parce qu'ils n'ont pas le choix, ce que je respecte totalement, parce que c'est peut-être aussi ce qui m'arrivera et que bah ça nous arrive à tous. Et je sais aussi qu'il y a des gens bah, qui préfèrent justement la routine, être stable. Et ça, je respecte aussi. Je pense limite que vous avez de la chance. <rire> Chacun son truc et moi, je suis plus une exploratrice qu'une... J'allais dire qu'une casanière, mais en vrai, j je sors pas beaucoup et j'aime bien être chez moi, surtout. Mais on va dire que d'un point de vue professionnel et machin, voilà, je suis plutôt un peu tout château explorateur, euh, voilà. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut ouvrir sa propre librairie Je lui dirais, premièrement, d'être courageux, d'être persévérant et aussi et surtout d'être organisé. Parce qu'en soi, gérer une librairie, je trouve pas que c'est si difficile que ça. Une fois que tu as compris le mécanisme, et je pense qu'au bout de trois ans, tu as fait à peu près le tour, franchement, c'est pas infaisable et oui, c'est pas si dur en fait de gérer une librairie. Même si en tant que patron, bien sûr, t'as plus de responsabilités, plus de choses à surveiller, machin. Et en dehors aussi de l'aspect gestion, mais ça, normalement, t'es obligé d'avoir un comptable qui fait ça à ta place, donc c'est cool. Mais sinon, le mécanisme, on va dire, de fonctionnement de la librairie est vraiment pas compliqué à assimiler. Ce qui est plus compliqué et plus chronophage à la limite, c'est l'aspect administratif, c'est l'aspect ouverture et l'aspect de création. Ça, c'est vraiment une phase... Qui est fatigante et qui est difficile parce que va falloir trouver le bon emplacement pour ta librairie. Est-ce que c'est un projet viable? Est-ce que ça va te tenir? Parce qu'ensuite, il faut que tu aies trouvé les financements qui vont derrière. Donc, tu vas avoir. Plusieurs rendez-vous avec des banques, avec des organisations, machin, bidule. Il va falloir aussi que tu négocies ton loyer, que tu décides comment tu vas monter ta société, quelle forme tu vas adopter, et puis surtout, il faut remplir toutes ces tonnes de papiers. Papiers, papiers, papiers, la France adore les papiers. Vraiment, créer son entreprise, c'est quelque chose d'hyper chronophage et énergivore, donc bonne chance, la librairie n'y échappe pas. Organisé aussi, parce que même si je vous ai dit que gérer une librairie en soi, peut-être pas simple, mais ça va, il faut quand même être vachement organisé, sinon c'est quand même pas possible. Enfin, j'ai eu des exemples de gens qui ont bossé pour des libraires qui étaient absolument pas organisés, c'est infernal. Tu perds de l'argent et du temps et de l'énergie en fait. Alors que si t'es quand même bien organisé, voilà, quitte à être un peu procédurier, un petit peu... Pas militaire, genre avec tes employés, mais militaire on va dire dans la forme cadre, euh, voilà ça, ça va là, ça, ça va là, ça on fait ça, si on fait ça, on note ça quelque part, voilà. Vraiment, faut trouver un bon rythme de fonctionnement, faut trouver la bonne méthode, la bonne organisation aussi bien pour le suivi des commandes, des finances, de comment on organise la librairie, et comment on se transmet les informations, etc. Mais une fois que tu as trouvé une bonne méthode d'organisation et que ça convient à tout le monde, et que ça marche et que tu es rigoureux dedans, et ben ça te facilite tellement la vie franchement, mais aussi celle de tes employés, hein. euh, voilà quoi. Je dirais aussi qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, voilà. Moi, si je devais ouvrir une librairie, je sais que j'essaierais d'embaucher des gens euh, voilà, selon déjà leur affinité de rayon pour qu'on crée une librairie avec, on va dire, une cohérence au niveau des goûts de chacun et des spécialités aussi de chacun. Je pense que j'essaierais de déployer le potentiel de chacun, voilà, que tout le monde se sente bien dans cette librairie. Pour qu'on puisse en faire un lieu vivant, un lieu convivial. Moi, je suis pas pour prendre ces employés pour des robots, pour des gens sans sentiment, pour des gens qui sont là juste pour bosser à ton service et puis que bah, si ça va pas, tant pis, tu les changes comme tu changes de chemise tous les jours. Déjà, ça je comprends pas parce que du coup, si tu changes d'employé tous les six mois ou tous les ans, bah, ça te coûte aussi de l'argent parce que faut que tu réembauches derrière et machin, faut payer les payes de départ et tout ça. Les indemnités, enfin, c'est voilà, tu. Même toi-même, même ton entreprise, elle en souffre de ça. Et puis, même en tant qu'humain, c'est quand même plus cool d'être dans un endroit où que tu t'entends à peu près avec les autres, où il y a une bonne cohésion de groupe, où ça fonctionne ensemble, quoi. Je vais dire une phrase un petit peu toute faite, mais que j'aime bien. Soyez pas un chef, tout simplement, soyez un leader. Voilà. Et si vous voyez pas trop ce que je veux dire, je vais vous mettre une image que j'avais trouvée qui, pour moi, démontre parfaitement quelle est la différence entre un chef et un leader. Et moi, c'est la chose en laquelle je crois en tout cas, voilà. Donc pour résumer, être organisé, être courageux, être persévérant et bien s'entourer, voilà. L'avant-dernière question, c'est prévois-tu d'ouvrir ta propre librairie Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas du genre vraiment à me projeter tout ça, donc j'aurais du mal à vraiment répondre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, ça c'est sûr. Et si un jour j'ai l'occasion de me lancer dans le projet de l'ouverture d'une librairie, je pense que je le ferai. Soit j'ouvre une librairie spécialisée en manga, c'est vraiment ce, ce qui me trotte le plus dans la tête, ou alors j'ouvre une librairie généraliste avec un esprit un peu cosy, euh, voilà, Anne des Pignons Verts. <rire> Voilà, peut-être avec une petite spécialisation jeunesse, je ne sais pas trop, mais, mais voilà. C'est vraiment un projet qui, qui est dans ma tête. Je peut-être en pratique dans quelques années si je sens que je peux y arriver, si je suis bien entourée et si bah, je n'arrive pas une fois, comme je vous l'ai dit, à vivre d'autres choses ou à faire d'autres choses. Ce sera une des options que j'envisagerai. Voilà. J'avais aussi pensé à la librairie itinérante, genre un petit camion, un petit bus ou voilà, libraire. Mais ça c'est encore compliqué niveau législation, je ne vois pas trop comment ça marche et... Et ouais, je sais pas trop ça comment mettre en place, mais oui, j'ai aussi songé à ça. La dernière question que je trouve assez intéressante, c'est comment vois-tu l'avenir de la librairie Eh ben écoutez les gars, la librairie n'est pas morte, clairement. C'est un commerce qui a encore de beaux jours à vivre et la librairie n'est pas en déclin. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont en dehors du métier qui pensent ça, mais c'est faux. <rire> en tant que tel, le commerce se porte bien notamment grâce à la loi du prix unique sur les livres qui est, qui est, qui est appliquée en France. Cette loi elle est cool parce que du coup peu importe où vous irez acheter un livre en France, il sera au même prix puisque c'est les éditeurs qui fixent le prix. Je parle des livres neufs, attention pas d'occasion. Pour moi c'est une loi qui fluidifie hyper bien le commerce de la librairie en France. Et le livre en tant que tel, eh ben, ça se porte bien, les jeunes lisent encore, je vous jure que si, et même s'ils lisent que de la BD ou du manga, eh bien oui, sachez qu'ils lisent, c'est des lecteurs. La BD, ça peut être aussi complexe, aussi riche, aussi bien fait que n'importe quel roman. Surtout qu'avec le Covid, en 2020-2021, on a été, on va dire, un des commerces les plus chanceux puisque la plupart des librairies ont doublé leur chiffre d'affaires habituel sur 2021 et il y a souvent des secteurs voilà bon ça, ça varie selon les années mais par exemple le secteur jeunesse il a quand même pas mal grimpé là depuis une dizaine d'années et pour ce qui est des mangas là je crois que depuis 2-3 ans il y a eu une explosion enfin même si c'était un secteur qui est largement en croissance depuis 10-15 ans là il y a vraiment eu ces derniers temps un, un vrai petit bout mais ça fait plaisir aussi enfin voilà la librairie je vous l'ai dit se porte bien en tant que telle parce que sinon, quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que la librairie, c'est un des commerces les moins rentables, si ce n'est le moins rentable. Une librairie, sur un an, ça rapporte 1% de bénéfice. 1%. De 2 à 3% si vous êtes vraiment peut-être une très grosse librairie ou chaîne de livres, mais sinon, c'est 1%. Donc c'est vrai que dans la chaîne du livre, on est, nous les libraires, ceux qui gagnons le plus, on va dire, sur un ouvrage. Mais d'un côté, c'est nous qui achetons les livres en premier, pour ensuite les revendre au client lambda et ensuite bah faut pas croire qu'on en vit bien et qu'on est comme ça avec notre argent grâce aux livres qu'on revend alors que l'auteur il touche pas grand chose par exemple ah bah non non un libraire ça gagne le smic en moyenne voilà ça c'est pas une question qu'on m'a posée mais quel est le salaire moyen d'un libraire et eh ben je dirais le smic et même si vous êtes un libraire avec plusieurs années d'expérience dans votre vie vous gagnerez toujours euh, moins de 2000 euros. Enfin, vous toucherez toujours en net moins de 2000 euros. Si vous touchez plus de 2000 euros en tant que libraire, c'est soit que vous êtes gérant ou dirigeant de votre propre librairie. Et encore, même là, ça vous prendra plusieurs années, je pense, avant que vous puissiez toucher plus de 2000 euros vous-même. Ou alors que vous êtes propriétaire d'un très gros groupe de chaînes de librairies. Alors là, vous pouvez peut-être toucher dans les 3000 euros et quelques, c'est sûr. Mais sinon, Libraire Lambda, toute sa vie, il va toucher entre 1002 et 1008 euros, on va dire, en moyenne. Moi, pour être tout à fait transparente avec vous, parce que j'ai pas de tabou sur l'argent, je touche actuellement 1415 à 1450 euros par mois. Ce qui fait qu'en brut, je crois que je suis payée 1800 et quelques, quelque chose par là. Mais du coup, moi, je gagne que 1400 et des poussières avec les charges et tout ça. Vous voyez, pour un CDI temps plein, 39 heures, c'est pas non plus, surtout en région parisienne, ce que j'ai pas précisé, c'est, enfin voilà, c'est <rire> pas la pauvreté, mais c'est pas non plus la richesse. <rire> Bref, je pense que je vais vite m'arrêter parce que j'ai peur que ma caméra se coupe. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et qui vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire, bah allez-y, j'y répondrai. Et si je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, je peux éventuellement refaire une vidéo. Notamment si vous en voulez sur, comme je vous ai dit, mon parcours à l'école de la librairie. Ou peut-être sur les différences entre bosser dans une grande surface spécialisée ou au contraire dans une petite librairie indépendante, puisque j'ai eu les deux expériences, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. Et sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et, et comme toujours, j'espère que vous vous portez bien et que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Ciao